Oui, euh, Franck Baptiste, euh, maire de la ville de Sainte-Anne, conseiller communautaire. Nous sommes euh, dans le cadre euh, de la semaine bleue. La ville de Sainte-Anne euh, a l'accoutumée d'accueillir euh, nos aînés de la ville de Sainte-Anne. C'est une image joie pour moi en tant que maire de Sainte-Anne depuis euh, mon élection, avec euh, mon équipe que nous accueillons. Je dirais cette manifestation ici à l'hôtel Wotabas. C'est ainsi que ce matin, nous avons eu une certaine nombre de manifestations qui permet précisément de mettre en évidence nos aînés. La politique sociale des aînés, c'est une politique, je dirais, de bien-être. Parce que depuis hier, il y a eu ce qu'on appelle la beauté éphémère où nous avons reçu un certain nombre de femmes aînées à French, qui, avec euh, l'organisation de la formation professionnelle en termes d'esthétique, les ongles, la, je dirais euh, la pédicure et aussi, je dirais, la coiffure. Ils ont pu s'occuper de ces personnes, de ces femmes qui se sont fait belles pour aujourd'hui. Donc je les félicite. Mais nous avons aussi une politique contre l'isolement. Trop souvent, nos aînés sont isolés. Ils sont chez eux tout seuls et des fois, même s'ils ont une grande famille, malheureusement, les familles partent et ils abandonnent leurs parents, leurs pères, leurs mères. Nous disons qu'au niveau de notre politique sociale, nous devons, avec l'équipe du comité des œuvres sociales de la ville de Sainte-Anne, que gère euh, ma collègue Mme Dalila Mar-Joseph, accompagne ces personnes pour les accompagner et pour ne pas les laisser isolés, parce que trop souvent, ils sont isolés. Mais nous avons aussi un accompagnement de portage de repas. Le portage de repas, c'est important. Tous les midis, ces personnes ont un repas équilibré. Équilibré, parce que souvent, ils ont des pathologies, pas trop de graisse, beaucoup de légumes, avec évidemment de l'eau. Donc, par conséquent, nous accompagnons je dirais, ces personnes âgées. Donc, nous disons que cette semaine bleue, ça se termine très bien, c'est jusqu'au 8. Eh bien, aujourd'hui, à Haute-Abbas, on va passer un bon petit moment convivial. Qu Qu'est-ce qu'il qui est là Harmonie, avec mon ami Sunil Légrit, qui va animer cet après-midi et qui les permettra de danser dans cette cas quatre morceaux singulièrement le quadrille parce qu'ils aiment bien le cadre. il y a des associations qui entourent le cadre. j'ai un président de la fédération des cadrilles qui est là. Donc par conséquent, je suis avec mon équipe, une équipe heureuse, parce que nous accompagnons cette belle journée d'aujourd'hui dans le cadre de la semaine bleue. Merci d'avoir écouté. Bonjour, alors je suis Dalila Marie-Joseph, adjointe au maire en charge du social. L'équipe en place, naturellement, a tenu à ce que nous puissions eh bien, marquer cette semaine bleue. Et nous avons eu deux temps forts. Hier, avec nos aînés, il y avait un centre de beauté éphémère. D'accord Donc, nos seniors ont pu se faire maquiller, ont pu se faire coiffer. Ils étaient ravis et ça s'est très, très bien passé. Le deuxième temps fort, c'est aujourd'hui, avec la réception des associations de personnes âgées, des associations de seniors. Nous les avons invités donc à un repas fraternel et à un petit, un petit thé dansant dans l'après-midi, d'accord Pour marquer cette semaine bleue. La ville de Sainte-Anne tient à dire que nous avons besoin de nos aînés. Nous ne les oublions pas à travers ces actions-là. D'ailleurs, l'action s'appelle entourage. Il faut les entourer à tous les âges, faire vivre l'intergénérationnel, et ça, c'est capital. Puisque les aînés sont nos porteurs de tradition. Les aînés sont notre relais pour la transmission pour nos enfants. Le relais pour cette, ces valeurs familiales qui tendent à disparaître. Nous ne pouvons pas fonctionner sans elles. Et ma foi, et ma foi, tout le monde qui a vécu.